Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité informatique, mais on oublie souvent de sécuriser nos systèmes de communication. Tant ils sont tout aussi sensibles ça ne semble pas forcément évident à première vue, mais pourtant des pirates pourraient très bien s'introduire dans votre système téléphonique pour subtiliser des informations, voire même écouter vos conversations. Le bon fonctionnement de votre entreprise est assuré par des systèmes de communication fiables, mais aussi sécurisés. Vous devez avoir confiance que ces systèmes soient bien protégés contre toute menace potentielle. Le monde de l'informatique et des télécommunications a fusionné il y a déjà plusieurs années. Ils sont maintenant extrêmement liés. Les systèmes de communication ont beaucoup évolué au cours des dernières années. Il y a une quinzaine d'années, la majorité des entreprises utilisaient des systèmes de téléphonique traditionnels composés d'un standard téléphonique, ce qu'on appelle un PABX, et de postes téléphoniques pour ses collaborateurs. Tout cela était interconnecté à l'aide d'un câblage indépendant et avec des prises dédiées. Ces systèmes ont ensuite évolué pour pouvoir fonctionner directement sur le réseau informatique. Les PABX sont devenus des IPBX et les combinés téléphoniques sont devenus des téléphones IP. Les opérateurs téléphoniques ont dans le même temps fait basculer les réseaux de communication vers la voie sur IP cela a ouvert complètement le monde des télécommunications sur Internet et tous les risques associés. Avec le temps, les interconnexions avec le système informatique sont devenues de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, vous pouvez vous passer complètement d'équipements dédiés à la téléphonie et n'utiliser que votre ordinateur et une solution de communication unifiée dans le cloud. La démocratisation de ce type de système permet à n'importe quelle société, petite ou grande, d'avoir accès à des fonctionnalités avancées pour un budget adapté à leur taille. Mais cette simplicité d'accès peut parfois faire oublier les enjeux de sécurité auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Les systèmes de communication sont exposés aux mêmes cybermenaces que l'ensemble des systèmes informatiques. Les risques ne sont pas négligeables aussi bien en termes financiers que sur la confidentialité de vos communications. Pour bien comprendre ce sujet et les menaces que l'on peut rencontrer aujourd'hui, j'ai proposé à Gilles de la société Wildix, de nous donner son éclairage sur les enjeux de sécurité dans les communications unifiées aujourd'hui. Bonjour à tous, eh ben, je suis aujourd'hui avec Gilles Guérald de Wildix avec moi pour lui poser toutes les questions qu'on avait sur la sécurité des systèmes de, de, de communication. Euh, bonjour Gilles, alors déjà peut-être est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce que vous faites chez Wildix. tout le monde ne connaît peut-être pas forcément. Bien sûr, bonjour Thomas. Euh, donc, je suis Gilles, Gilles Diral, je suis Country Manager chez Wildix France. Euh, Country Manager, euh, c'est un anglicisme pour dire que je gère l'activité globalement de, de, de Wildix en France bon, pour euh, le triptyque euh, marketing commercial technique. Et Wildix, on est une société euh, pan-européenne, euh, internationale mais euh, d'abord pan-européenne, et euh, on est éditeur de logiciels et de matériel de communication unifiée et de collaboration pour entreprises. Alors c'est vrai que j'avais voulu t'interroger parce qu'on parle beaucoup de sécurité dans le monde informatique, mais c'est vrai que c'est aussi un axe important sur les aspects de communication et télécommunication euh, qu'il faut aussi sécuriser. Du coup, j'avais un peu quelques questions pour toi. Déjà, c'est un peu, c'est quoi le lien en fait, entre les systèmes informatiques et les télécoms Est-ce que c'est deux mondes à part ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu des collisions comme on dit oui, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des collisions au sens, au sens noble du terme, et non pas des collisions, au sens mauvais du terme. Il y a des collisions, bah, en fait, oui, parce que bah, là, la téléphonie a évolué euh, au fur et à mesure des années avec la technologie. Donc, on se souvient de la technologie. La téléphonie, au départ, c'était de l'analogique, donc avec du câble. Puis après, euh, la téléphonie, c'est numérisé. Et puis maintenant, la téléphonie, c'est de la voix sur IP. Donc, euh, dans voie sur IP, il y a IP. Et donc, il y a beaucoup de, de, de, de connexions entre le monde de la téléphonie d'aujourd'hui, qui est un monde qui s'appuie sur un socle IP. Et puis évidemment, le monde de l'entreprise, qui s'appuie aussi sur un socle IP. Donc, il y a un lien le lien c'est IP et euh, derrière avec toutes les interconnexions qu'on peut imaginer euh, ne serres même que par euh, des outils, des CRM ou des ERP et le lien est de plus en plus serré puisqu'il y a de plus en plus d'intégration de la téléphonie dans le métier euh, d'un client final euh, d'une entreprise, que même dans des outils euh, physiques, matériels, ce qu'on appelle le hardware, que ce soit des Internet of Things euh, qui sont matériels, que ce soit des portiers, euh, que ce soit des appels malades, donc avec des infirmeries derrière, avec des, des, des solutions qui peuvent toucher à la santé. Donc le monde est de plus en plus interconnecté et la téléphonie est de plus en plus partie intégrée, et non pas intégrante, mais intégrée du métier du client et euh, aujourd'hui c'est quoi les principales menaces pour la sécurité des systèmes de communication unifié qu'on peut qu'on peut rencontrer puis si éventuellement tu as quelques exemples de, de piratage mmh. qui pourrait arriver dans des systèmes de téléphonie oui enfin, oh ah va les les euh, tu as tu as dit le mot hein, c'est les piratages donc euh, je dirais au même usage même même conséquence c'est à dire que on, on a les les piratages qu'on retrouve dans l'informatique, dans on va les retrouver dans la téléphonie. Ces piratages principalement ont deux buts, bon, plutôt un but ultime qui est de gagner de l'argent, euh, soutirer de l'argent, ça c'est le but ultime, soit directement par euh, le piratage du système informatique euh, d'un client qui utilise une solution de téléphonie sur IP. Le piratage hein, peut se faire soit au travers des Téléphone directement, euh, et on a, euh, on a par exemple euh, des cas d'usage, hein, de, des, des, des recherches qui ont montré sur les téléphones, par exemple, Yelink il y a quelques temps, qui ont été euh, analysés par euh, Chain Security, c'est une société de conseil, qui ont montré que les téléphones Yelink, à chaque fois qu'un client, qu'une personne décrochait son téléphone, passait un appel, eh euh, l'adresse IP, l'adresse MAC euh, et un certain nombre d'informations étaient communiquées à... Un système tiers situé en Chine. Euh, donc, on peut avoir du piratage qui se fait au travers donc, de ce qu'on appelle l'endpoint, du device connecté, hein, qui sert à la téléphonie. Mais on a aussi euh, des, des piratages. D'autres ont été faits, par exemple, euh, identifiés par FunPoint, qui est une société de, de, de, de chercheurs de cybersécurité, où ils ont euh, mis en évidence une faille de sécurité, là, non pas sur les devices, mais directement sur le serveur de communication. Donc euh, vraiment, la partie qui fait le routage, l'intelligence de la téléphonie sur IP, sur des solutions Sangoma et Asterix Asterix c'est juste le numéro un mondial des solutions open source de téléphonie sur IP. Et là, il y a eu des piratages, par exemple, sur 1200 entreprises. Euh, L'idée étant, toujours pareil, de pirater les systèmes, soit pour soutirer de l'argent de l'entreprise en passant des appels sur des numéros surtaxés. Le numéro surtaxé appartenant aux euh, au pirateurs, donc qui collecte l'argent à chaque fois qu'il y a un appel qui est passé sur le numéro surtaxé, <rire> c'est facile. <rire> C'est intéressant. Et, intéressant, <rire> intéressant ouais. Et ça peut représenter des montants importants. Hein, euh, euh, là, ils avaient calculé, ça allait de 5000 à 12 000 euros par mois. Le problème, c'est que tu ne reçois ta facture qu'en fin de mois, donc tu ne sais que trop tard que tu as été piraté. Puisque tout ça se fait de façon furtive, évidemment, hein, sans le crier sur les toits. Euh, D'autres utilisent, en fait, ces systèmes de piratage non pas pour gagner de l'argent directement, mais pour vendre, par exemple, les failles de sécurité à d'autres sociétés dont le travail est de d'exploiter de, la faille de sécurité, soit pour gagner de l'argent, soit pour accéder au système. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, la téléphonie maintenant de plus en plus intégrée à l'informatique, évidemment, à l'IT à l'IP, et donc ça devient aussi une porte d'entrée pour rentrer dans l'intranet du client. Et donc quand tu rentres dans l'intranet du client au travers d'un téléphone ou au travers d'un système forme de téléphonie, de communication, et eh bien après tu peux accéder à un certain nombre de, de, de, de composants, de bases de données, euh, directement dans l'intranet qui pourtant semblait sécurisé. Mmh, bien mmh. sûr, oui, oui, on utilise le, le téléphone comme un cheval de droit pour accéder à, à tout le réseau informatique en fait. Voilà. Exactement. Ouais. Et puis c'est intéressant tes exemples sur le... le, effectivement, le, le quelque part de l'espionnage d'État, ou des choses comme ça, où ça peut... ouais, tout est, est cool. un peu envisageable. Hein ouais. on, on, a même des, on retrouve un peu, d'ailleurs, dans les piratages, les mêmes vocabulaires. Le table phishing, que tu connais très bien, euh, dans téléphonie, on va, on va appeler ça le vishing, tu vois, V pour voice, donc euh, effectivement de la lameçonnage au travers de la téléphonie. Donc il y a, y a beaucoup de créativité, beaucoup de créativité des de, de, de, de piratages, avec notamment du, ra du ransomware aussi, qui se fait pas mal. Mm -hmm. Euh, où il rentre en téléphonie, il se connecte, il trouve une brèche pour accéder à un serveur de téléphonie, au travers duquel il rentre dans l'intranet, dans des bases données, il récupère les données, il décrypte, enfin après voilà, tout le système mmh. de ransomware se met en place sans ouais, fixement, en PC. Ouais. Ouais, ouais. On pourrait imaginer que quand tu décroches ton combiné pour appeler, ça te demande de payer des bitcoins <rire> directement pour pouvoir <rire> débloquer ton système téléphonique. Ouais. Tout à fait. Et euh, du coup, aujourd'hui, face à ces menaces, c'est quoi un petit peu les, les, les bonnes pratiques que, que vous conseillez, vous, pour avoir un système de communication unifié qui soit correctement euh, sécurisé Ce qu'on peut, voilà, les, grandes, les grandes lignes bah, on, va, on va retrouver euh, le même bon sens et les bonnes pratiques que l'on trouve euh, finalement dans l'IP. Dans C'est-à-dire déjà d'avoir toujours des versions, les dernières versions logicielles. Puisque... Quand on dit de la téléphonie sur IP ou de la, de la, de la des UCC, donc Unified Communication and Collaboration, qui intègre la téléphonie, on, on est face à des, du, parfois à du matériel, mais ou simplement avec des logiciels. Mais même quand on a du matériel de téléphonie, on a forcément des firmware dans ce matériel. Donc au bout du compte, on a du logiciel, quelque part. Soit c'est un bout de logiciel dans un matériel, soit c'est carrément un grand logiciel de téléphonie avec un, un softphone. Il faut toujours s'assurer d'avoir la dernière version de l'éditeur. Non pas pour avoir les dernières fonctionnalités, euh, qui font de tutu de poète-poète, hein. mais tout simplement parce que euh, euh, les dernières versions, le l'éditeur, son boulot, c'est de s'assurer aussi qu'il a toujours identifié la dernière faille et qu'il a apporté une réponse et une défense à une faille qu'il a pu identifier dans son logiciel. Donc, il faut toujours avoir la dernière version pour s'assurer d'avoir la version la plus instable, évidemment, mais la plus sécurisée possible. C'est la pierre et le bouclier. On va avoir une pierre de plus en plus grosse et il faut donc mettre en face un bouclier de plus en plus épais. Donc, et ça, c'est de l'upgrade de logiciel. Donc, ça, c'est la première chose extrêmement importante. On est dans les mêmes pratiques, je pense, que dans l'informatique dans, dans en général, là-dessus. Absolument, oui, oui. ah, oui. L'autre point, euh, c'est qu'on favorise grandement le cloud et des clouds sécurisés. On est de plus en plus dans un monde cloud la téléphonie euh, n'y échappe pas quelques exceptions font que vous avez pour retrouver des clients qui utilisent des solutions de téléphonie avec des, des serveurs de communication unifiés installés chez eux et c'est de plus en plus rare parce que on passe de plus en plus par des clouds qui soient soit publics comme amazon par exemple euh, soit des clouds euh, qui ont été étiquetés comme étant euh, dire, euh, blindés en termes de sécurité et donc euh, le, il faut regarder aussi euh, euh, quand on installe une solution de téléphonie par quel cloud et quelle stratégie cloud en mon place Quel hébergeur on utilise Est-ce qu'il a les bonnes pratiques lui aussi de protection euh, du logiciel qui va tourner sur euh, sur ses data centers, hein, clairement Dans les pratiques aussi, il faut regarder euh, qui dit téléphonie, dit téléphone, physique ou, ou virtuel, peu importe, dit serveur de communication qui a l'intelligence, mais qui dit aussi transport de la téléphonie, transport de l'appel, transport de la voix. Euh, et c'est là d'ailleurs où il y a une facturation qui se fait par l'opérateur. Et donc ça, ça s'appelle un trunk. Et donc dans les bonnes pratiques, il faut aussi s'assurer que le trunk qui est utilisé est, un, sécurisé en termes de confidentialité. On n'a pas forcément, euh, Thales a pas forcément envie de savoir, on n'a pas forcément envie que la NASA sache ce qu'ils sont en train de faire au niveau des satellites, hein, par exemple. Donc, il faut sécuriser la voie euh, en termes de confidentialité et sécuriser la voie en termes de protection euh, contre des, euh, des captures d'informations ou détournements d'informations malveillantes. Donc, il y a un cryptage qui doit se faire et une autre qui doit se faire pour être sûr qu'on est bien en face des bonnes personnes et que les communications euh, sont à l'épreuve je dirais des balles et donc ça c'est il faut mettre en place du srtp en particulier, pour, pour et du SSL, hein, de SRTP, pour pouvoir avoir... Donc il y a cette partie trunk. Bien, la téléphonie, c'est un système qui est intégré avec des intégrations et il faut s'assurer que ce soit le plus verticalisé possible et moins il y a de solutions tiers dans le logiciel, dans le matériel et dans, le, dans les trunks et moins on ouvre euh, de brèches et de failles dans ce mur de téléphonie. C'est sûr, oui, puis ça fait autant de, si on travaille avec, je sais pas, quatre marques de téléphone, c'est autant de, de, de, de téléphones à patcher, à mettre à jour. Et, hein, Mais si c'est touché le même client, hein, ça peut devenir un casse-tête, euh, j'imagine, assez, euh, assez compliqué. Oui. Tout à fait, oui. Et euh, d'ailleurs, en parlant des, euh, des équipements, euh, est-ce qu'on peut garder des équipements longtemps ou est-ce qu'il y a quand même une certaine limite dans le... le, le... Le temps où on peut garder les équipements, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de, de, de support ou d'équipement qui ne seraient plus mis à jour et puis qui ouvrirait des brèches Bien sûr, il y a, a, a, a une vraie vrai problématique de de device management, en fait, dans la partie téléphonie. Mais effectivement, ben, on, on se rappelle il y a, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a l'an dernier, il a été détecté des brèches, comme je disais tout à l'heure, sur des téléphones Yelink. Donc effectivement, il y, a, il y a une vraie problématique au niveau des téléphones. Il vaut mieux ne pas faire un investissement. Aujourd'hui, on est dans un mode où on déconseille un, à un client d'acheter donc dans un mode capex, investissement, euh, son matériel de téléphonie physique donc ses téléphones physiques pour une simple raison qu'il y a euh, euh, une limite à un moment donné entre le matériel et le firmware et euh, cette limite quand elle est atteinte nécessite à un moment donné de devoir changer son matériel donc quand on est dans un mode où on a acheté des téléphones euh, on va prendre le risque en achetant un téléphone d'être bloqué quand on va détecter une obsolescence du matériel et donc d'être devant un, un choix qui est, ben je garde un téléphone qui est obsolète c'est-à-dire qui ne peut plus récupérer des firmware de dernière génération pour enrichir et renforcer sa sécurité, et euh, les jeter à la poubelle et en acheter d'autres. Donc pour lutter contre cette ce choix, qui est un choix, euh, je dirais, euh, très compliqué à faire, euh, c'est de faire du locatif, c'est-à-dire de ne plus acheter de téléphone, mais d'être dans un système où on loue les téléphones physiques, de sorte que lorsqu'on arrive dans une obsolescence de ces téléphones physiques, qui ne supportent pas les dernières mises à jour firmware, qui eux nécessitent d'autres téléphones, d'autres mémoires, d'autres technologies, eh bien... On arrête la location et on remplace par enroulement ces téléphones physiques par d'autres téléphones qui sont de dernière génération et qui vont accepter les dernières mises à jour. Mmh. Oui, c'est un peu dans l'informatique comme si on gardait du Windows XP ou du Windows 7 euh, voilà, qui sont plus supportés et qui n'ont plus de, de mise à jour de, de sécurité. Ouais, c'est comme si, l'exemple que j'en aurais, c'est comme si on avait un, un ZX81 pour ceux qui se rappellent la vieille époque. Euh, pour essayer de faire tourner un, un, le, le dernier système de, de sécurité. C'est pas possible. Il faut. Euh il faut le, le dernier PC à jour. Ouais. C'est vrai que du coup, pour nos, nos, les gens qui, ne, qui nous écoutent et qui sont plus dans l'informatique, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est euh, la partie réseau, en termes de communication, parce que du coup, il faut qu'ils fassent cohabiter un peu des, euh, des équipements de téléphonie et euh, de réseau. Alors peut-être déjà sur la, les bonnes pratiques sur la sécurité par rapport aux attaques extérieures, euh, comment on fait pour pas avoir de système qui soit complètement ouvert sur Internet, en particulier si on a des gens qui veulent appeler de l'extérieur, c'est quoi un petit peu le, les bonnes pratiques euh, là-dessus pour les appels externes, il faut euh, impérativement protéger euh, déjà tout ce qui est credentials. Euh, donc ça veut dire minimiser euh, le nombre de, de systèmes d'authentification. Et Pour ça, en général, il vaut mieux trouver des solutions qui sont euh, avec un maximum, avec limiter le nombre de constructeurs et encore une fois d'éléments, de, de pièces qui vont constituer le puzzle dans les bonnes pratiques. Éviter que les téléphone et que les, les, les, les, les éléments, que ce soit les téléphones, que ce soit des portiers ou autres, ou les systèmes de communication eux-mêmes, soient accessibles depuis Internet, avec des adresses accessibles facilement depuis l'Internet. Il y a un indicateur, Il y a un indicateur pour pouvoir euh, euh, évaluer très rapidement si un système déjà et autosuffisant en sécurité ou pas, c'est euh, de regarder dans les spécifications s'il est recommandé de mettre un SBC et de déployer des VPN, des clients VPN. Un SBC est un, à téléphonie, c'est qu'un firewall est à l'informatique. Pour hein. faire oui. un simple, c'est exactement ça. Hein. Euh, SBC, c'est Session Border Controller, donc ça sépare un monde d'un autre. Tout ça, je dirais optimisé pour la téléphonie sur IP. Donc, quand un constructeur commence à recommander des solutions dans lesquelles il y a des SBC, Déjà euh, alerte, ça veut dire que la solution elle n'a pas été pensée et que donc totalement designée pour être totalement sécurisée puisqu'on demande d'installer un élément tierce pour pouvoir quelque part pallier à des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Euh, avant de, de se décider. Le deuxième élément, c'est des VPN. De voir si la solution nécessite de monter donc des, des VPN entre euh, les téléphones, entre les téléphones et les serveurs de communication, entre les serveurs de communication et un serveur de communication tiers. Ça aussi, c'est un élément, un indicateur d'une faiblesse, une défaillance dans la sécurité telle qu'elle a été conçue dans le système de communication unifié. Donc, c'est ce serait déjà, moi, je dirais, de, de, de base, les deux questions à se poser. Est-ce que j'ai besoin de mettre un SBC après, on peut toujours mettre un SBC, on peut avoir une ceinture et des bretelles, on a le droit. Hein. Mais euh, est-ce que j'ai besoin de mettre un SBC Est-ce qu'il est recommandé que je mette un SBC du point de vue de l'éditeur Et est-ce que je dois monter tout un système de VPN avec des clients sur le téléphone, euh, sur le smartphone, par exemple mmh. euh, C'est surtout ça, quoi. C'est surtout entre ouais, les... ça. peut vite être contraignant, en plus. Ouais. Et en plus, ça peut être contraignant, euh, compliqué à gérer, quoi. Effectivement, mmh. c'est mieux que moi. Euh, la gestion des, des, des, des réseaux à base de VPN, c'est pas, pas simple du tout. Donc voilà, ce sont les... moi je dirais que c'est ça qu'il faudrait d'abord regarder et après, je dirais vraiment utiliser les bonnes pratiques qu'on utilise dans l'informatique dans, dans sur la gestion des euh, systèmes de credentials. Quoi. Et sur la partie euh, réseau interne, je sais que souvent on, on cloisonne les, les réseaux voix et, mmh. et informatique, on met des VLAN, c'est des choses que, que vous conseillez C'est quoi un petit peu là-dessus là. ce que je pourrais conseiller on le, on le conseille euh, pas tellement pour la partie sécurité. La partie sécurité, sécurité, c'est plutôt un effet positif de bord, parce que si on cloisonne la voie et la data, et bien effectivement, si par mégarde la data se fait pirater, la voie reste protégée, et inversement, mmh. personne n'est infaillible, hein. le, le 100% sécurité n'existe pas, on, on s'en rapproche, mais en même temps, on, on s'en éloigne tout le temps, puisque les, les, les pirates sont toujours de plus, en plus efficaces, donc c'est une course à l'échalote, il faut juste être, courir le plus vite possible. Et effectivement, la séparation du réseau data entre guillemets, du réseau voix est une très bonne pratique. Un, effectivement, pour éviter lorsque le réseau voix a été piraté, si c'est le cas, que ça se, je dirais, dissémine et qu'il y ait des, je dirais, une porosité avec le réseau data, mais aussi, le, le, un des bons effets de séparer euh, et de mettre, voilà, de la QS, par exemple, de mettre des VLAN au niveau 2 ou de la QS RSVP au niveau 3, c'est euh, la QS réellement, c'est-à-dire de s'assurer que euh, on n'a pas euh, un effet de bord sur euh, un trafic data qui va aller manger la voix. Parce autant la data, si on attend un millième de seconde de plus pour avoir sa page internet qui s'ouvre, c'est pas très grave. Sur la voie, c'est rédhibitoire. Si on perd un paquet sur deux, il euh, n'y a plus de communication. Quoi. Ouais. ouais, ouais c'est vrai que euh, oui, ça permet de... <rire> à la fois de sécuriser un peu plus et puis euh, surtout de, de garantir une bonne qualité des communications et on sait que c'est... Mm. C'est important euh, aujourd'hui. Bah, Gilles, je te remercie pour euh, toutes ces informations. Je pense que ça sera très instructif pour, pour les gens qui nous, euh, qui nous regardent. Puis, euh, bah, écoute, on te dit à, à très bientôt pour euh, d'autres euh, informations. Merci. Merci, merci Thomas. Salut. Pour aller plus loin sur ces sujets, nous organisons prochainement un webinar en partenariat avec Wildix. Vous trouverez toutes les informations en description.